Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exercices qu'on appelle déliateurs. Ils vont servir d'une part à vous échauffer, à travailler votre précision, euh, vous donner un petit peu de force euh, dans les doigts qui en ont moins, par exemple le petit doigt, et à travailler un petit peu euh, votre souplesse et vo votre extension au niveau de la main. Donc, euh, Cette vidéo est accompagnée d'une euh, fiche et euh, avec euh, donc, tous les exercices qui sont retranscrits dessus mais je vais en faire quelques uns qui ne sont pas sur la fiche donc dans cette vidéo euh, Vous pouvez donc ce qui est intéressant à faire c'est de euh, vous entraîner avec un métronome au départ vous jouez sur tous les temps et ensuite vous faites un découpage du temps on va voir ça au fur et à mesure donc le premier exercice de le dédiateur ça va être celui-ci okay. si au début vous avez du mal à faire ça en partant de la première case, vous, vous mettez sur la cinquième case de la guitare. Okay. Donc quand vous faites ça, l'important c'est donc déjà de garder les mains, les doigts sur le manche lorsque vous arrivez au petit doigt, histoire de travailler l'extension. Cet exercice il va vous permettre donc de travailler la souplesse, la force du petit doigt et aussi donc la synchronisation entre votre médiator et vos doigts. Il va falloir gratter exactement au moment où vous posez votre doigt. Donc il va falloir... On gratte, on gratte, on gratte, on gratte. Si vous entendez ça... C'est que vous posez votre doigt avant de gratter. C'est pas bon. Si vous entendez ça... C'est que vous grattez avant de poser votre doigt. Donc vraiment, l'essentiel de l'exercice, c'est de travailler cette précision-là. Faites attention, lorsque vous faites ce genre d'exercice, de ne pas tirer sur la corde. Okay on a, généralement, on est assez crispé quand on commence euh, ces exercices et on a tendance à appuyer sur la corde. C'est vraiment pas beau. Okay Donc concentrez-vous bien à donner juste la pression qu'il faut. Vous mettez un métronome. Moi je le mets à 90. Vous vous le mettrez à la vitesse qui vous semble euh, correcte au départ. Donc vous jouez une note par temps. vous faites votre première descente donc ce qu'on va faire là c'est que je vais faire euh, euh, je vais faire des doubles croches comme ça ça ira un petit peu plus vite et je vais vous montrer en fait, comment faire cet exercice pleinement Jusqu'à la douzième Une fois que vous arrivez là Vous partez. Bon là je le fais un petit peu à la va-vite Mais euh, voilà, voilà donc il faut vraiment vous entraîner là-dessus Donc ça dure bien, bien 3 minutes Ensuite, une fois que vous avez fait celui-ci, vous pouvez aussi euh, vous entraîner uniquement sur, euh, sur deux doigts. Donc, imaginons qu'on remette le métronome. Vous voyez que vous avez des difficultés entre votre annulaire et votre petit doigt. Vous pouvez très bien... ça aussi avec, avec cela. Ensuite, vous pouvez changer des cas. Mais bien sûr, il sait, ces exercices sont à faire comme je vous ai montré tout à l'heure, surtout euh, Une fois que vous avez fait ça, ensuite vous pouvez très bien faire ce genre d'exercice là. À vous, à vous créer après vos propres exercices pour travailler les écarts vous pouvez faire aussi ce genre d'exercice donc vous allez toujours garder votre index ici et vous allez déplacer votre doigt comme ça en descendant et en remontant et avec le médiator toujours retaper l'index entre chaque note c'est à dire qu'on va faire ça Bien travailler vos déliauteurs. Vous pouvez vous attaquer à vos descentes de gamme. Et cette fois-ci, une fois, maintenant que vos doigts sont bien chauds, vous vous serez attardé sur votre position, sur votre synchronisation. Quand vous allez faire votre descente de gamme, et même avant, hein, sur les déliauteurs, vous pouvez le faire. Essayez de vous concentrer sur la propreté, OK Lorsque vous jouez, il faut qu'on qu entende uniquement les notes que vous jouez et éviter toutes les notes parasites. Par exemple, lorsque vous allez passer d'un fragment à l'autre, vous allez changer de corde, il faut, pas il faut éviter d'entendre ce genre de choses. C'est vraiment... Quand je descends alors après c'est des techniques perso hein. vous après peut-être que vous allez euh, choper vos propres techniques je vous partage quand même euh, ce que je fais donc lorsque je descends j'ai la paume de la main ici l'arête la, de la main qui frotte donc sur les sur les bases jusqu'à ce que je descende comme ça j'ai la main qui suit le mouvement ce qui fait que mes cordes ne, ne peuvent plus vibrer ok j'empêche je les empêche de vibrer et en plus Lorsque je vais jouer, lorsque je vais descendre, j'ai mon pouce qui va venir arrêter aussi la vibration de la corde. Comme ça. Donc j'ai ces deux mouvements, ça c'est en descendant, et lorsque je remonte, c'est plutôt mon index, ici, quand je vais remonter, qui va bloquer les cordes aiguës. Voilà, donc avec tous ces petits exercices, normalement, euh, ça devrait vous aider à, à développer déjà euh, vos écarts de doigts. Comme ça. Euh, vos écarts dans ce sens-là, un peu dans tous les sens. Et surtout, donc calibrez votre main ici, sur différentes cordes. Et euh, calibrez vos deux mains ensemble pour bien taper les notes exactement au moment où vous le voulez. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous sera utile.